Salut à tous, c'est TipsAiron, il est actuellement 4h du matin et on se retrouve sur Amnesia Alors pour ceux qui ne connaissent pas Amnesia, bah déjà je vous conseille de vous acheter une culture. Non, plus sérieusement. Amnesia The Dark Descend, c'est un des jeux d'horreur les plus flippants que je connaisse. Personnellement, il me fait beaucoup plus flipper qu'Outlast et que quasiment tous les autres. C'est aussi un très très vieux jeu d'horreur, je sais plus de quelle année il date, mais il est vraiment très ancien. Euh, voilà, ça se passe dans un château. Enfin, je vous parlerai un petit peu de l'histoire par la suite. Et voilà, c'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup. T'as vraiment le, le stress constant. Et c'est pour ça que j'ai voulu vous faire une vidéo sur celui-là. C'est la première vidéo d'horreur sur la chaîne. On en avait déjà tourné une avec One Piece sur Outlast et Dead Space. Mais on va savoir pourquoi il l'avait jamais sorti. Et donc voilà, il est 4h du mat. Euh, je suis dans le noir. Parce que les jeux d'horreur, je les fais toujours la nuit dans le noir. Sinon, je vois pas l'intérêt, franchement. J'ai été obligé de me mettre une petite lumière pour la facecam, sinon on ne voit pas ma tête. et enfin Ça me dérange un peu, je l'ai un peu dans la gueule, etc. Ça bousille un peu l'ambiance, mais c'est soit ça, soit il n'y a pas de facecam, en fait. Donc, euh, dites-moi ce, je... ce que vous préférez, mais je pense que la facecam, c'est quand même sympa de voir mes réactions si je me prends un, un screamer ou quoi. Donc, voilà. Euh... Ensuite, je voulais vous avertir, et là, euh, je dis ça sérieusement, même si vous allez rigoler un peu. Pour les personnes euh, sensibles, les personnes cardiaques, euh, les personnes... Euh... Qui sont très jeunes etc les, les femmes enceintes etc etc hein euh, je vous déconseille cette vidéo parce que ça ça risque d'être violent je, je sais pas encore parce que c'est la première fois que je fais le jeu et donc je sais pas encore euh, si vraiment il va y avoir des moments violents etc mais euh, cette vidéo risque d'être légèrement flippante même si vous la regardez euh, deux jours comme ça etc euh, si vous voulez vraiment être à fond avec moi dans la vidéo prenez le casque mettez-vous dans le noir mettez-vous dans l'ambiance quoi et là Là, vous serez vraiment avec moi. Ok, donc on est chaud. On, on rentre dans l'horreur. Let's go, allez Allez Ok. Alors, je ne suis pas au début du jeu. Par contre, je préviens. Étant donné que c'est un jeu qui est très long à, à démarrer, en fait. Je suis déjà... Euh... J'ai déjà bien... Attendez, je vais baisser un peu le, le son. J'ai déjà bien avancé dans le jeu, en fait. Parce que c'est un jeu qui est très long à démarrer. Donc euh, pour ceux qui connaissent le jeu, je viens de finir le patio et je suis dans la salle des machines. Voilà, donc ça c'est le menu, on a notre niveau mental, notre, euh, notre niveau de santé. Là on a notre niveau d'huile parce qu'on a une, une lanterne, voilà, qu'on peut remplir. Donc moi je suis, vous allez très vite vous rendre compte que je suis un gars qui économise énormément l'huile. C'était pareil dans Outlast avec les piles. Donc regardez, là j'ai 8 trucs d'huile, j'ai 33 trucs pour euh, allumer, donc ça risque d'être très chiant à voir pour vous parce que je reste souvent dans le noir en fait. Mais, mais voilà, je suis comme ça. Donc on est dans la salle des machines, euh, je vais faire un petit tour rapidement. En fait, je viens de réactiver un ascenseur qui était bloqué. Merde, c'est pas par là. Je viens de réactiver l'ascenseur euh, du patio qui était bloqué. Oula, oula, oula, oula, oula, oula. Wow. Wow. Là, je sais toujours pas ce que c'est. Mais, mais c'est pas bon, ça. Aïe What What J'ai trop de sens, ici, là-bas. Je me fais taper par un truc invisible. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer Très bien. Oh, mais c'est insupportable, ça apparaît sur mon chemin, c'est tout simplement insupportable du coup j'ai dû me faire baiser la santé mentale ouais c'est ça, donc ça c'est pour me soigner voilà soigner un peu oh mais c'est vraiment insupportable ce truc et c'est impossible à éviter Hein, hein voilà donc là je vais retourner dans le patio euh, au niveau de l'histoire, j'ai pas trop suivi, je pourrais pas trop vous dire et elle me semble assez compliquée. Mais en gros. Euh... Oula, oula, oula, oula. Oula. C'est devenu un vrai cauchemar cette salle. Ah, je peux pas retourner en arrière. Ah, très bien. Moi qui voulais vous faire visiter et. Et aller chercher un coffre que j'avais oublié Parfait D'accord Donc en gros cette salle c'est un grand patio Dans lequel on arrive et dans lequel il y a pas mal de trucs à faire Et au début c'est vraiment un lieu paisible C'est à dire qu'on a la petite musique euh, Calme etc c'est le lieu apaisant Et plus on avance plus ça devient Le, le, le cauchemar quoi C'est la musique euh, flippante C'est le, les bruits partout Le noir et voilà maintenant il y a ça qui pousse partout Donc c'est vraiment Le, le cauchemar quoi. Du coup, je vais prendre cet ascenseur... C'est pas du tout ce qu'il y ce qui aura en haut... C'est là qu'on va commencer à bien flipper... Allez, let's go... Donc en gros, on est dans un château... Qui appartient à un baron qui s'appelle euh, Frédéric, je crois... J'ai plus trop son nom... Et, euh, et il kidnappe des centaines de personnes... Et, et il les massacre dans son château, quoi, en gros... Et nous, on est quelqu'un qui est amnésique... On est quelqu'un d'amnésique et quand on s'est réveillé en fait, au début du jeu, on a trouvé une lettre de, de je sais plus qui d'ailleurs, euh, de nous-mêmes je crois, qui disait qu'il fallait aller au sous-sol du château, c'est pour ça que le jeu s'appelle la descente sombre, et aller tuer ce fameux euh, Frédéric. Donc là voilà, c'est mon but dans le jeu, c'est d'aller tuer ce, ce, cet enfoiré au fond du... Bah, oui bah là je suis au fond là, dans tous les cas... Euh... Je suis complètement au fond là. Je ne peux pas remonter. Ça charge. J'ai l'impression qu'il y a de Titan, de Titanic. C'est atroce, c'est atroce. Je crois que je suis à peu près à la moitié du jeu déjà. Sauf que pour son époque, ce jeu, est juste magique. C'est magnifique ce jeu. Come, donc là on a les souvenirs en fait de ce qui s'est passé dans, dans le lieu. On a le, le, la voix du baron et de ses invités. Et c'est comme ça qu'on découvre petit à petit l'histoire du jeu en fait. Donc on a un, un truc qui est vachement bien, c'est ça en fait. On peut prendre les objets, les pousser un peu où on veut, on peut les lancer, on peut les faire tourner. C'est ma touche pour faire tourner. Et c'est ça qui est génial dans ce jeu, en fait. C'est ça que j'aime beaucoup. Ça peut vous permettre aussi de vous... de vous cacher face enfin, à un monstre. Il y a un homme qui crie au fond. Ça me donne envie d'y aller, tiens. Ou pas. Alors là, vous voyez... On va comprendre... L Utilité de la lanterne. Ouf, ce couleur. Ce couleur m'a l'air bien... Euh... Ah mais c'est... Les, les, les bruits sont atroces dans ce jeu. Les bruits de ce jeu sont atroces. Jouer avec ça, avec un casque, c'est vraiment la mort, quoi. Il y a des bruits de monstres partout. Le... C'est vrai que je vais pas m'en taper un, là. Enfin, je suis complètement paumé. Je crois que c'est une prison, ici. Alors, vu que vous m'avez demandé des... Vu que beaucoup de gens me demandent de faire des vidéos plus courtes, bah, du coup, je pense que je vais vous faire plusieurs épisodes assez courts et que je vais couper des moments euh, qui sont pas intéressants histoire de faire un peu plus dynamique et plus rapide. Donc je ferai plusieurs épisodes, je sais pas encore la durée, mais des épisodes plutôt courts, voilà. Ok on a trouvé un marteau. Là, cet endroit est vraiment flippant. Là, là il me fout un monstre dans la gueule. Je je je. Je décède. Et clairement je décède là, je. Y'a pas d'autre alternative là, c'est... Sachant qu'on peut pas se défendre, bien sûr, dans le jeu, hein... Bon, bah le voilà Non Si Je lui lance une pierre On, on fait comment Tiens, tu prends ça dans la gueule Non, c'était pas un vrai monstre Y'a personne en fait Ah, oh, c'est quoi ces bruits de mort J'en peux plus. Sachant que dans ce jeu, si vous restez trop dans le noir ou que vous regardez trop les monstres, vous devenez fou. Regardez, là je suis en train de devenir fou. là. Et si vous devenez fou, je crois que c'est la mort. Ça m'est encore jamais arrivé, mais... Il va, il va me... Ok, j'ouvre cette porte, mais je vais me faire latter le cul. Vous êtes prêts Très bien, je ne peux pas l'ouvrir. Par contre, là, je crame toute mon huile et j'ai horreur de ça. Euh. est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose avec le marteau Mais c'est quoi ces bruits C'est atroce Non, non, je ne peux pas voir la porte, elle est bloquée. Hein Allez Ok. Demi-tour. Sachant qu'avant d'arriver ici, là, pour débloquer l'ascenseur, vous avez un des moments les plus flippants du jeu. Vous avez un moment horrible dans une salle de... Oh, putain. Fais pas le schlag, mec. Fais pas, fais pas, fais pas le schlag, fais pas le schlag. Ah, là, je suis en train de devenir complètement fou, là. là je, peux pas, je peux pas bloquer la porte avec ça, Oh, je deviens complètement fou, c'est horrible. Ma souris a du mal à se déplacer, etc. C'est vraiment la mort. Là. Il est parti. <rire> Celui-là m'a pas fait sursauter, mais il y en a un juste avant qui m'avait vraiment fait sursauter. Genre vous ouvrez une porte et le mec est derrière et il vous fonce dessus. Là, je deviens fumé. En même temps c'est vrai que j'allume pas beaucoup de lumière. On va allumer un peu de lumière. Va allumer celle-là. Voilà oh là on est paumé dans cet endroit atroce. Ah Ah... Euh, ma Ma souris... Rebouge normalement. Ah donc c'est ça qui permet de... D'allumer les... Ah oh là là, il va pas arrêter de me faire chier. Ah j'ai bien fait de commencer la vidéo à ce moment là parce qu'il est pas mal. Ouais, C'est vraiment de merde. Mon dieu. Est-ce que je peux péter le truc avec le... le cadenas robuste en bon état. Peut-être que je peux le crocheter avec cette merde là. Je ne peux pas... De quoi What was that Comment ça Comment ça mon gars De quoi tu parles Là je cours un peu comme un fou mais... Je crois que je vais me faire calmer tout de suite en fait. Oh arrête de hurler mec mecs en silence. En silence. With the bed. Will be fine. I je sais pas pourquoi je parais que les deux sont morts. Je sais pas pourquoi. Le, le baron est vraiment un gros psychopathe, apparemment. Et en fait, il y a cette espèce de monstre là qui me poursuit partout. Cette espèce de.. d'esprit, euh, d'esprit de fils de pute, euh, comme on peut, euh, comme on peut l'appeler. La serrure est très rouillée et faible. Ah, ça, ça m'intéresse. Quelque chose d'autre, ça Peut-être Non. Ah, là, je crame mon huile, par contre, j'ai horreur de ça. Oh, putain. Check, hein, on a un truc. Oh, un pieu. Look, this is no place for a young girl all by herself. She could be hurt or worse. There's no telling what horrors await down there. OK, donc ça, on l'utilise probablement ici. Bah c'est ça. OK. Ça c'est des petits bidons d'huile ça. Moi bon, ça il a oh, y a pas d'huile. huile. Ah, nicke voras. Mettez des bidons d'huile, il y a pas d'huile dedans. Il y a un moment euh... Ouh, euh j'aime bien ça. Ok donc son trou de. si j'ai bien compris. Faut que je trouve le trou de la petite fille pour me casser. Qui est logiquement sous un lit. Hein, si j'ai bien suivi. Oh putain, Nick, ta race. Taras Il est pas là hein De toute façon, moi j'ai une technique infaillible. Si le mec me tombe dessus, et je, je mets une caisse en bois devant ma tête. Ça marche très bien. Le, le mec s'en bat les couilles, il la prend et il explose. Le... Ah, j'ai trouvé. Ah, j'ai trouvé. Ok, bah. Ah, la blague. <rire> Merci. Alors, alors ça c'est nos objectifs. Chercher un autre chemin autour de la porte barrée ouais donc ce qui est pas mal dans ce jeu c'est que c'est vraiment vous êtes pas guidé comme un gamin euh, à lui prendre la carte ici à lui ouvrir la porte ici vous avez quand même un peu, un peu d'énigmes dans le jeu et parfois faut se creuser la tête pour trouver la solution et c'est ça qui est pas mal c'est juste que je vais pas me retrouver bloqué dans le jeu euh, à un moment ce serait con Allez. Ah putain, vous faites chier. Et donc là, il n'y a vraiment pas moyen de... d'ouvrir cette porte. On va retourner là-bas, je sais plus ce qu'il y avait. À part un enfoiré qui voulait nous tuer, je me suis... Pas trop... Oh, oh, oh, oh, oh, oh Il est où Merde, il est où Oh putain, le schlag Oh merde. Douche, oh merde y'a a pas de porte ici. Alors là on reste, on reste bien caché là et on ferme sa gueule. Et on prie pour qu'il nous trouve pas. Vas-y viens je te prends on en vient. Sachant que le monstre court plus vite que nous je crois j'avais fait le test la dernière fois. Il me bat au 100 mètres. Il a essayé de me casser, il m'avait foutu un coup dans le dos, il m'avait trucidé. Oh putain. C'est dingue. Ici, je crame trop d'huile. Je toute mon huile là. Allez, on go, on go, on go, on on est un fou. Merde mais c'est pas possible ça C'est quoi cette vieille Porte de merde là En moitié quoi Je vois même pas ce qu'il faut En même temps j'ai pas, pas essayé d'agrandir le trou Peut-être qu'il y a un moyen Qu'est-ce qu'on avait par là par où peut-on aller en évitant de croiser monsieur fils de pute comme on dit dans le milieu ah intéressant on a une salle ici ah putain oh oh de l'huile Ah fait qu'il me trouve pas. Allez dégage, allez dégage, dégage. Ce qui est spécial dans ce jeu, c'est vraiment le stress constant. Et c'est ça qui est, qui est carrément horrible pas des stress à un moment quand vous savez qu'il y a un mec, un streamer, machin. C'est vraiment un stress constant, c'est l'ambiance du jeu qui vous fait flipper. C'est l'environnement, c'est le château, c'est... et les bruits, c'est... C'est tout rassemblé, quoi. Putain. Qu'est-ce qu'il faut faire? Oh mais, la... mais achevez-le, je sais pas, faites quelque chose. Y a pas un moyen pour descendre dans la salle. Parce que là honnêtement je me sens vraiment... C'est déjà pas... Allez salut Ok. C'était tout simple en fait. C'était tout con. Il fallait juste essayer. Ce qui est intéressant, c'est de faire ça en live. Pour voir ce que ce que vous avez à me proposer en fait. Si vous avez une idée, si je suis bloqué à un moment. Là par contre, les couleurs souterrains. C'est horreur là. On va me baisser Ah <rire> Merci ça, ça j'aime bien, ça. C'est génial. Bon. Vu que je suis gaucher, on va prendre à gauche. C'est complètement débile, mais... Non ok. Pas de commentaires. Merci. C'était à droite. Bon. Ça coûte rien. On enlève les pierres. Il y a un mec qui passe en lui. Ou les pierres dans la gueule, au passage. Très bonne technique d'intimidation. Qu'est-ce qu'on a ici Et encore ça va, le fait de le faire en vidéo, je trouve ça moins flippant déjà. Là on a un grand escalier pour descendre. Et bon, je vous avoue que j'y vais un peu en YOLO là, je... Je un peu dans tous les sens, mais si je me retrouve néané avec le mec, je... je me fais trucider là. Il est en très mauvais état. La porte menant en dehors de cette zone est fermée par un canard. Où... Il y a moyen de faire quelque chose avec ce canard. Non. Est Alors, est pour mec là-bas Stop! Don't come any closer! I just wanna leave! You can't go outside! It's too J'entends un bruit, moi j'ouvre moi. Ok, le malaise, l'humiliation. N'arrive pas à ouvrir cette porte. Oh, je me suis pas échappé. Ah oh, putain, ils font chier avec leur cadenas et leur porte qui b. pas. Oh Là, il balance les monstres, hein. Putain. Dans la première partie du jeu, t'envoies 2, t'envoies 3 max. Là, light il t'en balance à chaque coin de chaque coin de, de truc, là. Chaque coin de rue. Est-ce que je fais le con ou pas Est-ce que je fais le con Où est-ce qu'il a disparu Je suis un fou. Putain, je sais pas s'il disparaît ou pas. Je vais me faire... Je prends une chaise. Je prends une chaise au cas où. Ok. Je bosse en la lumière. Un bonhomme. T'emmènes et avec lui j'ai fait une crise cardiaque. Dès que je fais du bruit, il m'entend. Euh, là, c'est pas là où je suis arrivé, non Je suis perdu, les amis. Je suis officiellement perdu. Fais tellement gaffe au mec, en fait. Je fais plus attention à m'orienter. Oh, putain Mais t'es partout T'es partout T'es partout, toi. Ah, voilà. On a aussi des lettres. 1839. J'ai arrivé au village ville d'Altstadt. C'est un havre dans le milieu. J'ai arrangé un lit à Der Mühle. La ville est seul dans. Et je suis maintenant attendu pour que le soleil arrive. Ils sont morts, parce que de moi Garde la pêche. Garde la pêche. Allez, on est en fou. Le monstre s'en va les couilles. Non, non, non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 Allez, on est en fou. Le monstre s'en va les couilles. Ah, ah Nick, t'es mort Oh, putain, dans ces couloirs, on est bloqué en plus. Ah, oh, c'est atroce C'est.. Putain merde quoi Ok on va continuer par là non, je, je, je crame trop d'huile ça m'énerve Qu'est-ce que c'est que ça Piole en verre Allez Ça va me servir à quoi ça Et pas ah voilà des vrais trucs utiles Tiens Oui Je fais gaffe parce qu'en général quand on retourne sur nos pas c'est là que nous tombe dessus cette Eh qu'est-ce que je disais Eh eh hein Voilà deux vins Je suis de vins Tu trois bières de 20, 3 bières. Voilà. Vous avez le droit de me frapper. Enfin, je crois qu'il va le faire à votre place en fait. Je bloque pas la porte. Oui bonjour. C'est qui Et qui On va dire, on va dire. Okay. On va toujours lui mettre sur la gueule au cas où. En cas de nécessité. En tout cas pour un premier épisode c'est violent. Hein. Le mec est présent H24. Qu'est-ce que je peux bien faire de cette putain de fiole de verre Là pour tout vous dire. I have no idea. Ok, donc ça c'est le cadenas rouillé si je me souviens bien. Qu'est-ce qu'on peut bien faire avec un cadenas rouillé d'après vous Il est rouillé, donc il est abîmé. Ah, qu'est-ce qu'il y avait écrit là Se briser, peut-être plus abîmé. Je dois abîmer le cadenas encore. Peut-être que je dois lancer des pierres dessus, mais elles seraient à côté les pierres, je pense. Ah merde, mais qu'est-ce qu'il y a Il faut un peu plus abîmer le cadenas. Je pourrais le péter. Bon, on va essayer avec une pierre. Hein. Ça m'étonnerait que ça marche. Mais... Ça coûte rien d'essayer. On va essayer avec une pierre. Dédicace à toi, pierre. <rire> Petite blague. Ça ne servit à rien. Allez. Allez, super. Bon, je pourrais toujours l'apider le monstre avec. Ça peut être intéressant On va garder ce caillou On va l'appeler Pierre Et il nous accompagnera pendant toute l'aventure Allez Ami pour la vie Oh. Je passe quoi là euh, pff, Je vais peut-être aller là en fait Ah non c'est pareil Mon Dieu, mais c'est quoi ce Mon Dieu. Ah, heureusement qu'il n'y a pas de screamer comme dans autre classe parce que là le mec, il se serait rel ah mais il bouge mais ah je peux pas le bouger oh, non en fait j'ai pas envie va rester à crever dans ton coin, et on sera très bien comme ça. Ok, en fait c'était par là qu'il fallait aller, j'avais pas encore exploré. J'ai vraiment du mal à m'orienter là, c'est... Les couleurs se ressemblent tous. Les pièces se ressemblent toutes. C'est horrible. Et là, par contre, s'il veut me coincer dans une pièce, euh, il fait comme il veut. Voilà. Brennenburg, c'est lui le baron. Il est bien connu. Alexandre, baron. Bienveillant! Bienveillant. Non, là, là, il parle du mec qui kidnappe euh, des centaines de personnes pour les assassiner. Mais... Ouais. Non, non, mais je lis même pour la fin. Tu dis de la merde. Tu retournes dans un dictionnaire voir la définition de bienveillant et après on en reparle. Ok C'est ça. Oh, j'ai trouvé un nouveau pierre. C'est oh, ces ombres là non, elle sert à rien cette pièce concrètement. Bon, qu'il y okay, un passage ici. Ouais, ok. Est-ce qu'on fait le rush de l'infini Le rush de l'infini. Ah putain Pas le rush de l'infini. Non, viens pas vers moi, je t'en supplie. Non, non, non, non, non, non, non. Oh, je t'aime. Viens faire un bisou, je t'aime. Non, en fait, non. On va éviter de refaire le rush de l'infini, c'est. C'est plus prudent. On a déjà dépassé la demi-heure de vidéo, ça passe vite, dis donc. Ça passe vite dans ce manoir hanté de merde. Je pense qu'on va. venir. et se quitter. Déjà, mes amis. Ah putain, de tes mort tu viens vers moi, je te lapide. Fais, fais même pas le bonhomme. Ah, je le vois même pas, je le vois même pas. Si je le vois. Tu connais pas ma vie Tu, tu sais pas d'où je viens. Oh, the fuck. What Je disais, tu connais pas ma vie, tu sais pas d'où je viens. C'est parce que j'ai vécu. Viens, je te lapide. Je suis un malade. Je suis un malade moi. Tu viens, je te casse ta bouche Je te casse ta bouche comme ça là je Me bats les couilles moi. Je me bats les couilles frère. Je me demande ce que ça fait si je lui balance une pierre dans la gueule sans qu'il m'ait repéré. Je me demande vraiment ce que ça fait. Est-ce qu'il me voit ou pas Je sais pas pourquoi j'essaye encore avec cette merde. Mais... De, de trouver un truc, marcher, mais, mais c'est comme ça qu'il faut se déstresser dans le jeu d'horreur. Faut, il faut insulter le mec, le, le monstre. Il faut l'insulter. Il faut pas hésiter. L'insulter, vous acharnez sur lui, comme ça que ça marche. Bon, vous savez quoi? On va, on va essayer d'explorer. Là, on n'est pas encore allé. Les un truc abîmer le caden. je commence à me repérer un peu ah j'avais suis... pas vu qu'il y avait un chemin oh, ben voilà. Usine. ah ben voilà cuisine en quelle langue ah ben voilà il y a toute une partie que j'avais pas vu Il y en a un excellent état pour changer, ça ne veut pas bouger pour changer, mais vas-y, mais vas-y, pas de problème. J'ai aimé deux, trois torches quand même. Ah oui, ouais, j'avais raté quelque chose en effet. 4th of August, 1839, the nightmares woke me in the early morning parce qu'il se fait passer pour un gentil Alexandre, bien évidemment. Et il y a une histoire avec un orbe mystique, on ne sait pas trop ce que c'est exactement. Avec des Je ne sais pas à quoi ça s'attend mais elle a l'air plutôt important. Lucas, je vais manger une petite pomme pourrie, hein. ça me donnera des forces, allez. Allez. Il fait quoi Non tu défonces pas la porte. Pourquoi la musique devient vénère là C'est sa pomme Fallait pas que je mange sa pomme, c'est ça Par contre c'est quoi ce feu qui me brûle Oh, putain, merde. Pfff. Je suis pas spotted, là, vous pensez Au pire, je lui balance un cochon dans la gueule. Ok, et, et là, maintenant, on prie, là. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Là, il me voit, je suis mort, là, je, je suis bloqué, là. Non ce jeu est une horreur Il est reparti Et je crois qu'il est reparti Le jeu est... Oh oh, oh oh oh oh nice Alors on prend l'acide là dedans Ok bien et là, on va pouvoir baiser les cadenas, là. Ok. Vous le voyez, lui Est-ce que vous le voyez, lui Moi, je vais lui casser sa bouche à lui Moi, je vais lui casser sa bouche. Il a disparu. Ah Oh la tafiole C'est moi qui dis ça, le mec je le vois devant moi, je pars en courant. Oh la tafiole j'étais chaud pour lui casser la gueule. Même si bien évidemment je peux rien lui faire. Moi. Le mec s'en bat les couilles de tout ce que je lui fais. Euh... Oui c'est là, c'est bien là. Il est pas là... Il est pas là. Hop là. C'est avec ça. Ok, le mec il est vénère, donc là on court. Ouh on a terminé cette partie les amis. Euh, du coup, on va terminer là. La suite, ce sera pour un prochain épisode. Là, j'arrive dans un... Oula Qu'est-ce que c'est que cet endroit J'arrive carrément dans un nouveau lieu. On a terminé la prison. Bon, c'était plutôt... Plutôt chaud. Les énigmes étaient pas trop dures au final, ça va. Et le mec était à... À... dans chaque... Ah, oh, tu fermes ta gueule, là Je fais là ou trop, là. Tu peux te taire, s'il te plaît Voilà. Merci. Donc, voilà. C'est la fin de cette vidéo sur euh, Amnesia The Dark Descent. J'espère que ça vous a plu, en tout cas. Euh, donnez-moi des conseils pour les prochains épisodes. Dites-moi euh, la facecam, machin, est-ce que ça va au niveau du son, etc. Euh, Dites-moi tout ce que vous en pensez. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, les jeux d'horreur, j'adore ça. Donc, je peux vous en faire plein d'autres. Si vous avez des idées, donnez-moi toutes vos idées. C'était Tipsyron. Gardez la pêche. Allez, ciao tout le monde